Salut tout le monde, c'est content avec vous, 65e jour de floraison avec le triple burger et la XS1000 de Vipar Spectra 243, parfaite pour une tente 2 pieds par 4 pieds, on est présentement dans une tente 4 par 4, on est avec 3 plantes, les deux plantes vermibec que je les, je les appelle Ils sont à 9 jours de floraison j'ai attendu là, 7 jours après avoir tourné la lumière en 12 12 12 heures allumées, 12 heures éteint donc après 7 jours j'ai commencé jour 1 jour 2 9e journée et on voit déjà là, le résultat hum, l'apparition des petites fleurs les plantes sont pâles on utilise seulement de l'eau avec un ph équilibré entre 6 et 6.5 et depuis la floraison on a ajouté un ingrédient vermibec le thé le thé vermibec donc on infuse de l'eau on met de l'eau 24 heures on attend 24 heures, on laisse tout reposer 24 heures pour décoloriner, hein, enlever le chlore, déchloriner, dé, déchloriner. Et après ce 24 heures là, on ajoute la petite pochette là, qu'on peut se procurer chez Vernibec sur le site internet de Vernibec. Et on infuse la petite pochette, il y a 4 sachets à l'intérieur. Je vais essayer de zoomer ça comme il faut sachets à l'intérieur, on prend un sachet, si on peut faire bouger l'eau, agiter l'eau en même temps, ce serait l'idéal et euh, de cette façon-là, quand on agite, agite l'eau, on peut rajouter un ingrédient sucré, là, comme la mélasse, le miel, le sirop d'érable, si on ne peut pas euh, agiter l'eau, c'est pas une bonne façon de faire là, parce que le, le sucre, là, ça, il faut que ça, ça travaille un peu. là. Donc, euh, ça commence à être pâle un peu, euh, les plantes sont quand même euh, de bonne humeur, les feuilles là, sont quand même là, à, à l'horizontale, elles ne sont pas vers le bas, comme je vous ai dit, un peu pâle, et puis euh, les taches sur les feuilles, c'est des trips, c'est vraiment des trips. Euh, J'ai trois tentes, euh, une tente infestée de trips, une autre tente infestée de spider mite, et l'autre tente infestée de tous les deux. Mais inquiétez-vous pas, j'ai des trips partout et des spider mites partout, partout, partout, partout, partout, OK? Donc, là, pour ceux qui viennent sur Instagram, là, me dire euh, que j'ai dit, que j'ai pas dit, que j'ai dit ça dans la vidéo. Parce que j'ai dit dans la vidéo que j'avais plus de spider mites. Non, non, écoutez, là, j'ai des spider mites partout, partout, partout, partout. OK? Des trips partout, partout, partout. Donc, 65e journée de floraison du triple burger. Je connais le triple burger très, très fort en temps de THC. Euh, pour ce qui est des terpènes, là, de cette plante-ci. Hein, C'est vraiment là, euh, le phénotype numéro 6. La sixième graine de cannabis que Zuzukana a plantée. C'est vraiment cette plante-là là, que j'ai préférée dans tous ces triple burgers. Là. Euh, Zuzucana m'en avait présenté trois. Donc, euh, cariophyllène, un petit goût de marde. Avec diesel. Et oui, donc le petit goût de diesel là, sauve le tout. Vraiment, euh, et très fort. Très fort, le buzz est vraiment intense. C'est pour, pour cette raison là que je conserve cette plante. J'ai déjà des clones, là, avec de, des belles racines qui vont continuer cette génération de triple burger numéro 6. Les deux plantes de, dans le fond, de Vermibec là, c'est vraiment les Mendocino Animal Cookie. 55 jours de floraison, on est rendu à 9. Donc, je vais couper le triple burger. Euh, je vais couper ça, là, demain. Et puis, euh, séchage là, pendant deux semaines, 60 Fahrenheit, 60% d'humidité. Et avec l'espace que ça va donner, on va sûrement rajouter là, deux autres plantes là, en floraison. Sûrement les deux autres plantes là, euh, nourries exclusivement avec les produits Vermibec. On parle ici des deux triple burgers. Écoutez, pour ceux qui ont mon Instagram, vous avez vu que je me suis procuré, je suis en attente d'avoir, des produits de Gaia Green. produits biologiques. là, c'est de l'engrais. C'est de l'engrais. Faut pas euh, se tromper. Ces deux plantes-là n'auront pas de Gaia Green. OK? C'est un défi que le propriétaire de Vermibec m'a lancé. OK? On va faire exprès, ok? On va faire exprès pour juste donner des produits Vernubec, Même si c'est seulement là un ingrédient avec le thé de Vernubec. Donc deux ingrédients, là, c'est. Je le sais! Je le sais! C'est pas beaucoup. Je sais que ça serait bon d'en rajouter. Ça serait pas mauvais. Mais c'est un défi que le propriétaire de Vernubec me lance. Donc, défi accepté et on est en floraison, 9e journée. On va se rendre à 55. Et on verra le résultat. On verra le résultat. Donc, par la suite, on prendra une décision pour Vermibec et on rajoutera du Gaia Green ou une autre compagnie euh, biologique. Donc, est-ce que Winman se dirige vers le biologique? Je ne sais pas. J'ai l'impression que oui. Donc, le triple burger, on va regarder encore, là, on va essayer de zoomer ça encore une fois. C'est vraiment euh, très bien. On pourrait attendre encore, peut-être quelques jours, mais euh, beaucoup de feuilles là, euh, jaunes. Euh, Je veux, euh, veux le couper. Je veux le couper. Je veux rajouter d'autres euh, triple burgers dans cette plante-ci. Euh, Je vais vous dire la vérité, les deux autres triple burgers ne sont pas encore en floraison. Et ont besoin de plus de nutriments. Donc on va voir euh, Je vais les rajouter dans cette plante-là. Je vais lui donner encore 5-6 jours pour reprendre euh, du mieux. Euh, parce que si je mets les deux triple burgers ici, là, euh, ils vont être tout croche. Là, vous allez capoter bien raide. Donc on va lui laisser le temps de rentrer dans le scrog les deux triple burgers. Et puis on va se revoir là. Dans quelques jours. Donc dites bye-bye. Oh, triple burger ici que je vais couper et rajouter dans la tente de séchage une tente de 2 pieds par 2 pieds que j'utilise avec un humidificateur programmé à 60% d'humidité c'est très sec ici présentement au Québec donc euh, j'ai besoin d'un humidificateur sinon l'humidité baisse donc euh, c'est ça on va rajouter les triple burgers sont euh, très gros. Euh, beaucoup plus gros que les deux Mandu, Chino Animal Cookie. Donc, je vais essayer de les placer du mieux que je peux dans le Scrog. Euh, et on se revoit dans quelques jours. On dit bye au Triple Burger ici. 65e journée de floraison. Et on rajoute deux Triple Burger qui ne sont pas encore en floraison. 9e journée pour les Mendouchino. Un pouce. Un commentaire. On se revoit très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao! On est de retour. Et oui, je vous montre là, ce que ça donne. Deux triple burgers qui ne sont pas encore en floraison. Donc, là, dans 7 jours, je vais commencer à compter Le jour 1. Ça va prendre au moins 65 jours là, avant de couper ça. Les deux mendocinos, déjà 9 journées. Il reste encore là 46 jours. Donc, après 46 jours, il va nous rester une vingtaine de journées là pour ces deux plantiers. J'ai fait un ménage. J'ai coupé là, toutes les grosses feuilles, toutes les vieilles feuilles des mendocinos. Et j'ai rasé en dessous, j'ai fait un beau ménage, même ici, là. il y en a un petit peu trop là, sur cette feuille-là. Mais, les deux Manduccinos, vraiment, une grosse affaire. Euh, donc c'est ça, je vous laisse là-dessus. Les triple burgers vont avoir une poussée de croissance. Donc, euh, sûrement que cette zone-ci va être remplie. Et puis, je vais peut-être leur rajouter une lumière... Pour euh, aider tout le monde. Là, vu que la Vipar Spectra XS2000, c'est pour une 2x4. On va sûrement rajouter la P2000. Qui est aussi pour une 2x4. Donc ça va être parfait là, pour euh, l'attente 4x4. Alright gang, donc on je vous laisse là-dessus. Et puis, euh, on se revoit très bientôt. Dans une prochaine vidéo. Avec Vipar Spectra et Vermibec. Ciao ciao!